Moi, c'est euh, là, euh, euh, tout d'abord, je, je veux aborder un sujet sur euh, ma caractéristique. Là, euh, bon, euh, là euh, j'entends souvent des, des échos comme quoi, euh, euh, au niveau de la solitude, euh, c'est pas trop bon de, de tenir ça alors que moi ce pas une caractéristique auxquelles j'ai appris euh, moi il n'y a personne qui, qui m'a appris à être solitaire euh, je, je n'ai aucun aucun intérêt de, de me sentir solitaire euh, alors que je ne suis pas ou des choses comme ça, moi je, suis, je le suis et, et grâce à ça euh, euh, j'ai pu euh, euh, pu euh, ressourcer euh, tous euh, les mauvais bon, mauvais cas que j'ai vécu auparavant, bon, moi j'aime pas me lamenter, euh, bon, c'est une histoire ancienne, bon, mais euh, du fait que je me suis retrouvée pleinement euh, euh, seule, enfin, face à moi-même, euh, j'ai fait face à tous ces contourner comme j'ai pu, quoi, naturellement, sans être aidé sans, euh, bon, euh, c'est vrai que j'ai vécu des versets des pas murs. Hein. Bon, c'est comme tout, hein, tout le monde a vécu euh, sa propre vie, et... bon, moi, je sais que j'ai, euh, en si peu de temps, il y a quelques années en arrière, euh, en si peu de temps, j'ai eu que des que des cataclysmes quoi, des, des choses qui, l'une euh, derrière l'autre quoi, et, bon il fallait que je, euh, j'assume tout par moi-même, voilà quoi, j'y arrivais grâce à ma solitude, et j'ai su, euh, j'ai su euh, euh, rêver euh, le, le, comment dire, euh, comment dire ce, ceci, euh, la, le cap quoi, j'ai fait au mieux, mais bon là je me sens bien, euh, intérieurement, euh, extérieurement, je suis en paix avec moi-même, euh, la solitude c'est pas quelque chose de euh, comme tout le monde euh, euh, le précise, euh, comme quoi il faut faire attention, euh, parce qu'on peut passer à l'acte jusqu'au terro terrorisme, c'est pas vrai tout ça, moi je veux dire, euh, c'est du n'importe quoi, je veux dire moi, euh, déjà il n'y a personne qui, depuis petite, hein, je suis comme ça, alors dans ce cas petite, j'aurais pu tuer quoi, <rire> non mais c'est aberrant, euh, la solitude c'est quelque chose qu'on a en soi c'est comme je disais ça ne s'apprend pas ça pas c'est euh, pas un choix c'est pas enfin, je sais pas si c'est si c'est un choix ça, Dieu seul sait mais la solitude c'est quelque chose de comme d'autres ne le supportent pas parce que euh, euh, comme je le disais précédemment euh, on a tellement été conditionné en étant accompagné par des amis, des gens autour de soi et subitement euh, on se retrouve euh, tout seul là, là d'accord euh, mais bon quand on a une caractéristique qui est purement solitaire euh, ça ne passe pas à l'acte jusqu'au terrorisme ou à la tuerie c'est pas vrai tout ça euh, je dis euh, c'est des gens ils ont ils ont eu des problèmes psychologiques ils ont eu euh, une déception ils ont eu euh, mais rien à voir avec la solitude quoi la solitude c'est quand on l'a en soi intérieurement euh, ça se calcule pas euh, moi enfin euh, bref je sais pas si ça se calcule mais euh, bon moi euh, j'ai jamais ressenti ça quoi moi c'est ma façon d'être, je, je m'exprime selon mes ressentis, je n'ai pas, pas à me à me poser des questions, euh, qu'est-ce que euh, tout pour ca euh, cataloguer euh, que la solitude est, est une manière euh, de passer à l'acte de la tuerie. Euh, euh, Moi je je ne crois pas du tout à ça. Euh, Quelqu'un purement solitaire, déjà, ne passera jamais à l'acte, Parce que, bon, il aime être seul, et, et la personne ne voit pas pourquoi il tuerait une masse, une masse de gens. Euh, on n'est pas, euh, je dis, on n'est pas de façon négative, hein, de, de, qu'on est solitaire, ça y est, on doit, on, aux yeux de tous, on, on est mal vu, il y a tellement de rumeurs suite à ça, ils disent que c'est des problèmes de, de psychologiques, alors que non, moi j'ai pas de problème psychologique, enfin, euh, Dieu seul a le droit de me juger, personne d'autre, je veux dire, moi je suis comme je suis, hein, j'ai... Je n'ai pas à me reprocher pour le bien des autres. Euh, non, moi je, je suis tellement bien avec ma solitude, je ne euh, vois pas pourquoi je ferais du mal à quelqu'un, je ne ferais même pas de mal à une mouche pour vous dire. Euh, non, c'est... Euh, comme je disais, c'est la solitude... Euh, les gens, il, il y a plusieurs phases de solitude il euh, y a la solitude euh, par euh, déception euh, par force parce qu'il euh, a été déçu par des gens euh, oui mais quand on est solitaire purement en soi euh, je pense pas qu'une personne purement solitaire euh, il ferait euh, des choses pareilles quoi enfin il euh, y a eu des déceptions il y a eu euh, soit des une vengeance ça peut arriver c'est enfin, ce qui arrive malheureusement les vengeances du hein, euh, le fait qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait euh, pour euh, son bien fondamental eh ben lui euh, ou, elle, ou elle, elle se venge voilà c'est mais bon euh, je ne vois aucune raison de se venger bon euh, c'est parce qu'on veut nous le provoquer et puis pousse euh, des fois euh, à passer à l'acte, mais bon, euh, c'est la provocation, moi, hein, c'est de, euh, euh, comme je disais, il y a tellement de, de, lois disciplinées, il y a tellement de choses qui, me, euh, qui met à l'encontre euh, de la nature humaine, de la, la nature euh, euh, du, du besoin fondamental et parfois il y a des choses qu'on n'a pas droit il pas droit pas droit il n'y a pas droit il y a des interdictions des restrictions il y a des il y a tellement de choses bon ça, il, ça provoque la vengeance hein, tout ça hein. c'est tout ouais. il y a, pour moi, moi je vois la chose comme ça je euh, sais pas que j'analyse parce que j'aime pas trop euh, ce genre ce genre de choses à analyser euh. C'est comme si on jugeait les les, les, les conditions, enfin, il y a tellement de conditions, tellement de... Moi je n'ai pas catalogué qui que ce soit, moi je n'ai pas jugé qui que ce soit, je n'ai pas... C'est... Moi c'est dans ma nature, c'est tout, moi je... Quand j'ai des choses que j'ai à dire, je le dis et... Et euh, en espérant que je ne vexe personne, Moi, je veux dire, je, je n'ai aucun, aucun intérêt de, euh, déjà de me mettre à, à l'avant pour dire, euh, voilà, moi je suis mieux que vous, euh, j'agis mieux que vous, euh, moi j'ai raison, d'autres ont tort, euh, non, moi j'exprime euh, spontanément, comme euh, ça me vient à l'esprit, hein, comme je disais au début de, de cette vidéo, c'est tout. Et voilà quoi, je n'ai pas des fois je, euh, bon, je me demande euh, c'est vrai que là euh, ils disent euh, parfois euh, enfin beaucoup même ils disent que euh, comme j'ai entendu dernièrement que la solitude provoquerait des, des crises cardiaques, des, euh, des pertes de, euh, de reconnaissance de soi, des euh, je ne sais pas comment, de quelle façon vous voulez dire ça, euh, sachant que si on sait qui on est, euh, la perte de connaissance de soi, euh, ou la, une crise cardiaque, je ne sais pas comment vous pouvez euh, dire ça, mais euh, ne confondons pas la solitude ou les, ou les, les amertumes. Les amertumes comme euh, la dépression, euh, là, là d'accord, quand il y a des dépressions, euh, bon euh, la personne veut temporairement euh, être seule. Ça c'est une solitude euh, plutôt amertume, c'est euh, le dégoût de la vie, euh, des choses comme ça. non Moi, moi j'ai pas je, je n'ai pas euh, tout ça, c'est pas parce que euh, moi j'ai toujours été solitaire, toujours. Euh, bon, seule la nature euh, peut, en, euh, peut en dire, hein, peut en décrire, comme on dit. Mais je sais pas. Moi, j'ai jamais été, euh, au fond de moi, hein, euh, j'ai jamais été euh, malheureuse. Euh,